C'était en 2015, on était, en, était encore au en mois d'août. On encore au en mois d'août, et donc ben, j'arrive, je rencontre des personnes. On a vu un, un jeune homme arriver euh, qui était très assoiffé, qui était à toutes les réunions, même celle où il n'était pas invité, il était à toutes les réunions. Ce qu'on a noté chez lui, c'était euh, sa soif qu'il avait et, et il amenait toujours du monde. Tous les dimanches, il amenait toujours une, une vague de deux, trois personnes, toujours avec lui chaque semaine. Et on l'a vite remarqué et après, je sais qu'il a commencé à servir euh, à la sonorisation. Une grande fierté et puis beaucoup d'émotion parce que. Voilà, c'est l'homme au travers lequel Dieu est passé pour me parler, pour, pour me transformer. Ce pasteur qui, euh, qui nous challengeait tout le temps, qui nous encourageait, qui aussi euh, qui nous aidait, par contre, il nous a pris en considération euh, comme des fils. Il faisait le culte et c'était tout à fait différent parce que ça transformait transformé ma vie. C'était un autre style, un autre type de message que j'avais l'habitude d'entendre. Ça a été une explosion, je veux dire, spirituelle dans ma vie. Et puis, le fait d'avoir un contact aussi avec la terre, c'est une bonne chose parce que la terre nous enseigne. La terre nous enseigne beaucoup. La plupart des choses que nous recherchons, que nous voulons, se trouvent dans la terre. Raison pour laquelle il faut avoir une connexion avec la terre. Il faut respecter, surtout. Et il faut toujours planter aussi. Assez, regarde, si on n'avait pas planté, on n'aurait pas pu aujourd'hui. Tout a commencé effectivement par un petit commencement, une petite graine d'un groupe de personnes. Assez. Et je reçois un appel, c'est le pasteur Peggy, je crois, qui me dit, voilà, euh, euh, on va faire un voyage missionnaire en Guyane pour ouvrir l'église. Alors, il y avait le pasteur Peggy Eman, bah, naturellement le pasteur James, s'appelle Claudia, et euh, il y avait aussi euh, deux, trois, deux, trois personnes. La personne qui devait accueillir le pasteur Peggy ne pouvait plus l'accueillir. Et donc là, il y a le pasteur qui nous appelle, le pasteur James, est-ce que nous connaissons quelqu'un qui pourrait l'héberger mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même de venir en Guyane et pendant ce temps où il cessait Guyane devait s'installer, ma prière, il fallait que ma famille connaisse le Seigneur mais connaisse aussi l'Église, un pas de Saint chrétien. Et justement, nous avons euh, demandé à notre sœur, mon beau-frère et ma mère qui a justement ouvert sa maison au pasteur pedi et qui a pu permettre à ce que le Pé pasteur Pédi puisse rester pendant un mois chez ma mère. Et je bénis Dieu parce que pendant un mois, comme l'a dit tout à l'heure Tamar, c'est ce que tu disais, c'est que nous faisions des réunions jusqu'à... Des fois, on commençait à 18h, 19h, et on terminait à 23h, minuit. Et nous avions des réunions de travail. Et ma mère, elle était là aussi, à distance, à participer. Et il y avait aussi Esther, ma sœur, ainsi que mon beau-frère Olivier, qui était là, mais eux, ils étaient train d'observer au loin. Ils se disaient, mais comment euh, on peut travailler de cette manière Et Esther faisait des petites tartelettes. Euh, tu te rappelles ou pas non, tu as oublié. Pardon, Mais... On se réunissait les vendredis pour les formations avec le Fracalix et Ap Marc. Les formations sont un parce que le, le BDR Bienvenue dans le Royaume n'existait pas encore. Parce qu'on nous a chassés, on les a chassés là-bas. Moi, j'ai dû que je ne suis pas d'où nous parce que je ne faisais pas encore partie vraiment dans l'église. Quand Capé Daniel me disait que ils ont trouvé le lieu, un lieu pour le culte, et nous, moi, je me dis bon ben, je vais voir. J'étais sur son thème de garde et euh, j'arrivais pas à dormir. Et puis j'ai pris ma voiture, je suis venu et j'ai rencontré le frère Calix qui était là en train de réfléchir comment il allait faire parce que l'inauguration de l'église devait se faire le soir même. Il y avait tellement de débris, il fallait tout nettoyer, c'était vraiment un gros chantier. Et euh, Dieu m'a donné ce cœur, j'ai dit au, père, au frère Calix d'aller rencontrer les pasteurs, c'était le pasteur Freddy. après il fallait aller aussi à la préfecture, ouverture de l'église, etc. Et c'est comme ça qu'on a fait l'inauguration, le soir même, et c'est de là que j'ai commencé vraiment à être plus, plus assidu à l'église. Mais le début, c'est vrai qu'il n'y avait que le bâtiment, il n'y avait pratiquement rien, c'était juste les chaises. Ouais, on a, c'est nous qui avons fait l'estrade, et puis petit à petit on a, on a fait le changement. Quoi. Voilà. Je me souviens un jour j'ai signé, je me rappelle c'était un samedi après-midi, on avait un bâtiment tout blanc, sans rien. On s'est débrouillé pour mettre des chaises euh, là. On a fait un, un, un temps de prière le lendemain. C'était des chaises en plastique qui ont craqué sous le poids de certains qui étaient là. Et du coup on a commencé à doubler les chaises parce qu'elles n'étaient pas assez solides. Bon voilà, c'était les débuts. Hein. On était venus en vacances. C'était intense, mais c'était avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie que nous le faisions parce que le Seigneur a entendu ce soupir de pouvoir participer à l'ouverture d'impact centre chrétien Guyane. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai ouvert la porte. Enfin, on m'a ouvert la porte parce qu'il y a l'accueil, je ne connaissais pas. Mais il y avait les chaises blanches, voilà. Il y a le pasteur. Et puis euh, voilà, il y avait encore euh, des chants, mais elles ne sont plus trop là. Comme je sais que Dieu m'a parlé au travers de la bouche du pasteur, au travers de, de la vie de chaque personne en fait, chaque intervenant, modérateur ou, ou chanteur, ou à la louange, je m'attendais à entendre Dieu en fait. Aussi euh, l'Église ICC, la grande famille ICC, car vraiment elle change les personnes, elle transforme les personnes. Lorsque AP Claudia euh, m'a mis pour la première fois à Campus Info, elle m'a dit « bon ben voilà, tu iras à Campus Info » parce qu'il faut dire aussi que j'avais peur des personnes, j'avais peur des gens, peur de parler. Et lorsqu'elle m'a confrontée à cette situation, j'ai pris mon mal en patience, je me suis dit bon on y va, on y va, ça a permis de travailler mon caractère. Et à chaque fois que je revenais, on voyait des, des progrès, des progrès, les uns après les autres. Et euh, à chaque passage, je vois comment l'Église fait un bond en avant, des nouvelles personnes, des gens bien disposés. J'ai vu des gens évoluer aussi avec ICC Guyane, j'ai vu des gens évoluer et notamment Pasteur James et AP Claudia. Je prie aussi, quand je suis ici. J'en profite aussi pour prier. Prier pour l'église, prier pour, pour la mission, ben, prier pour les hommes. Parce que là, on est tranquille, il n'y a pas de téléphone. Pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les WhatsApp. Ben, on a le temps pour prier. Là, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je reçois beaucoup de choses aussi, en venant ici. Et normalement, des choses que je partage aussi à l'église, je les reçois ici. Voilà hein, quoi. Bon, c'est bon, je prenais une petite pause. Ah Allez va. On a de la canne à suivre. Voilà quoi. On a un peu tout. La grâce. Et euh, nous bénissons Dieu déjà pour ce qu'il a déjà commencé à faire durant ces sept années ici en Guyane. Nous avons maintenant trois églises, euh, Saint-Laurent aussi arrive, mais nous avons 22 communes ici en Guyane. En fait, le culte on commencé mais on ne savait pas comment ça allait terminer. Voilà, on commençait à danser euh, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on restait, on durait. Wow, il y avait tellement, euh, je sais pas, il y avait tellement la présence de Dieu. Il y avait tellement de la joie, il y avait tellement, voilà, c'était euh, voilà, une bonne expérience. On restait, on dansait, il faisait chaud, on transpirait, mais c'était waouh. Wow. Nous souhaitons vraiment un joyeux anniversaire à, à cette église, vraiment qui vraiment, arrive à ce chiffre de la perfection. Et vraiment que une multitude d'hommes et de femmes soient transformés à travers la parole, à travers la formation, que nous puissions vraiment... Voir vraiment une explosion, comme je dis que beaucoup soient touchés et que nous ayons vraiment une seule vision, c'est de voir Christa. Toi qui es là, engage-toi avec Dieu. Et puis, euh, c'était tout le monde, l'équipe même de ICC Sainte Chrétien. Un bon anniversaire. Dieu nous attend au fait. Dieu attend à ce que nous puissions répondre à son appel, qui que tu sois. J'ai commencé à l'accueil ici. Ici en Guyane, Tamar, elle a commencé aussi à l'accueil, on faisait tout au en fait. Donc quel que soit le service que tu peux lui donner, fais-le mais d'un ardent désir, avec amour. Et assurément Dieu va te propulser avec zèle. De la même manière comme j'ai pu le dire, Esther, Olivier, ils servaient euh, euh, des tartes, euh, la logistique ou autre. Et maintenant, regardez ce qu'ils sont devenus. Le pasteur James, donc Dieu aussi t'appelle à vraiment lui donner tes talents et tu verras s'il va faire de ta vie. L'agriculture m'apprend aussi beaucoup de, beaucoup de choses que j'ai vues dans la Bible. Ça m'a permis de, de mettre l'image sur ces choses que, que le saint esprit m'a montré dans la Bible. Et en même temps aussi, c'est euh, une école pour moi. C'est une école. Ça m'apprend la sagesse, la patience et euh, la tempérance. Ça me permet aussi de, de garder les, les pieds pardon, sur terre et de ne pas rentrer dans l'orgueil, de marcher dans l'humilité. C'est une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Parce que tout ce que je plante, je partage autour de moi. Voilà. Je me sens bien ici. Alors une fois par semaine, je viens pour me ressourcer. Et travailler aussi. Hein. Voilà. Récolter aussi. en 2014 et quand je vais en métropole je vais toujours euh, tout à temps que je peux aller voir le pasteur Ivan Castano toujours pour le saluer pour euh, faire part un peu de ce qui se passe et puis recevoir beaucoup de conseils de sagesse et au moment où j'allais je, où je, où partir à ce moment là James et Claudia arrivent en visite chez le pasteur Ivan et moi je lui bon bah, je dire au revoir et puis il me dit tiens pasteur Ivan me dit maintenant on ne pars pas mais reste avec moi on va les recevoir tous les deux c'était un an avant et finalement après ça s'est pas fait parce qu'ils avaient des des défis personnels au euh, euh, niveau familial et professionnel J'aime c'est Claudia, donc ça ne s'est pas fait. Eh mmh. bien, j'ai... commence, <rire> commence. En 2015, on était en, encore au en mois d'août. On était encore au en mois d'août et donc euh, ben, j'arrive, je rencontre des personnes et donc voilà, tout ça pour vous dire que ICC Guyane n'a pas commencé en Guyane, a commencé dans le salon de Pasteur Ivan en région parisienne. C'est dans son salon qu'on a parlé de ICC Guyane et qu'on a eu le go de ICC Guyane. Et bon, moi j'avais oublié tout ça, mais un an après Dieu, Dieu avait son plan. De la Martinique, on a, on a aidé à... À faire tout ça, et puis ben aujourd'hui, euh, la Guyane s'est prise en main toute seule. Et après, ben, nous, on est là pour et on accompagne. On est heureux de voir ce que Dieu fait et d'avoir été là à la jeunesse de cette euh, magnifique euh, œuvre que impacte Qu Impact Centre Chrétien en Guyane. Yop, yop, yop, yop.